Youtube La kilo a été buff, un truc de ouf. Vous qui aimez les armes MW, vous allez kiffer. Regardez cette game, likez, commentez. Est-ce que c'est pas du mastermind Peace. te manque pas des fois Ah oh, les gars, vous savez que si... Hein. Yeah, c'est pas possible que vous preniez ce genre de move hein. alors que ça fait je sais pas combien d'heures que je joue. Vous avez aucune dignité, c'est pas possible. Rad de père en fils depuis 1895, le martyr. Oh putain, l'enfoiré. Il a bien circulé. Traqué à la mort à ah, lui. Ça, c'était pas dessus Oh mes mais, mais couilles, tu, tu prends une molotov. Bon, peut-être qu'il y a de la fatigue. Attends, les gars, je tire sur quoi là oh. Les gars, vous avez tilté que c'est pas une tête Je crois que euh, je, commence à, je commence à perdre la vue. Qu'est-ce euh... qu'il fait lui T'es con ou quoi Wow T'imagines pas à quel point je vais te casser les couilles parce que tu m'as insulté Oh yeah fucking. Oh, I, I, I fucking uh, what? J'ai aller le voir pour qu'il me le redise. Wow. Ah Mais <laughs> <coughs> il à la kilo point rouge par contre elle, elle rigole pas qu'est-ce qu'elle est forte je, je vais taper une petite gamme à la kilo les gars ah, Ah, ça, c'est ce qu'on appelle bolosser un anglais, les gars. C'est. Je l'ai pris par les cheveux et, et je lui ai tiré les cheveux un peu. Oh merde! On va prendre ça chat On va avancer tout à je gagne, Je gagne mes fights pour le moment que j'arrête de jouer avec des armes comme ça. C'est trop simple. Oh merde. Troll. Ok, on est à 21 kills, chat. C'est plutôt plutôt propre. C'est quoi l'arme C'est la kilo La kilo a été up et. Euh... Vous avez été plusieurs à me demander de jouer avec. Donc là, mais je vous fais un petit gameplay à la kilo. Ça m'attendait dans les plantes, chat. Alors, alors toi, t'es un lâche. Toi aussi, t'es un bon lâche. Qu'est-ce qu'il faut... Nakilo, kilo Il m'a fait des gros mouvements, ouais. Mais je l'ai détruit.